Que le Seigneur puisse réellement encore nous bénir et nous visiter ce soir. Levons-nous, je n'oublie pas, les salutations de notre sœur Maman Esther qui vous transmet réellement ses salutations et vous exprime encore son amour à l'endroit de chacun de nous. Levons-nous, nous allons prier et recommander la réunion de ce soir entre les mains du Seigneur. Je l'aime, je l'aime, parce qu'il est malheureux.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 Par lequel nous pouvions être sauvés Seigneur Seul le nom de Jésus Ce nom qui est le plus beau Ce nom qui est le plus grand Ce nom qui est le plus puissant Le nom par lequel nous avons été sauvés Le nom par lequel nous trouvons le salut Le nom par lequel nous trouvons la guérison Seigneur le nom par lequel nous sommes protégés Seigneur nous élevons ton nom Nous exaltons Seigneur ta présence parmi nous Seigneur tu dis que là où deux ou trois sont réunis en ton nom Tu es là Seigneur Viens encore nous faire du bien ce soir Souviens-toi de mon frère là où il est, souviens-toi de ma soeur, Seigneur mon Dieu. Oh, et tant des bontés, Seigneur, sur ceux qui te connaissent, mon Sauveur, bénis-nous, Seigneur, ce soir. Viens nous parler, viens nous protéger, viens nous visiter, viens nous remplir, viens nous changer. Seigneur, le temps est là, Seigneur, où nous voulons davantage descendre, mon Sauveur. Nous voulons mourir en nous-mêmes afin que toi tu grandisses, mon Sauveur. Nous Père, encore une fois, implorez ta grâce, Seigneur, et ta miséricorde. Seigneur, pardonne nos péchés, pardonne nos manquements, Seigneur, pour quelques paroles, pour quelques pensées. déplacées, mon Sauveur, que tu puisses encore nous pardonner, notre Dieu. Tu es miséricordieux et compatissant, Seigneur, lent, la colère et riche en bonté. Seigneur, efface nos transgressions et nous en ta présence, mon Sauveur. Bénis-nous, Seigneur, au travers des chants et des cantiques, que nous puissions exalter et glorifier ton nom. Bénis ton serviteur, notre pasteur. Par la bouche duquel tu vas nous parler, Seigneur, viens nous parler, Seigneur, viens nous instruire, viens nous éclairer, notre Dieu, nous nous humilions devant ta face et te laissons le contrôle de la réunion de ce soir, Seigneur, nous ne sommes rien, toi seul es digne, mon sauveur, bénis-nous, fortifie-nous, Seigneur, fais-nous encore du bien, bénis tous nos frères qui sont en connexion, tous ceux qui sont aussi connectés, peut-être pour la première fois, Seigneur, Sois encore bienveillant et en bien réellement à leur endroit. Bénis-les, visite-les, Seigneur. Accorde-nous réellement le repos de nos âmes. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous t'avons prié et remercié, Père. Amen. Que le Seigneur soit réellement béni. Nous voulons réellement remercier le Seigneur pour une année de plus qu'il a accordé à notre sœur Dorothée. Aujourd'hui, que le Seigneur. Te bénisse richement ma soeur Dorothée là où tu es que le Seigneur te comble réellement de son amour c'est aujourd'hui c'est aujourd'hui qu'est le jour béni qu'est le jour béni le jour victoire le jour toi éclate de joie éclate de joie aujourd'hui est le jour béni. Rejouis-toi, éclate de joie. Alléluia. De la paix il me sauve il me garde à vie à jamais Ce compagnon de tous les jours, tout seul dans ce monde, le 49 dans les phares. Tout seul dans ce monde, abandonné de tous, pauvres, misérables, qui voudrait m'aimer? Montrez-moi dans ce monde un homme de compassion, celui qui voudrait être mon oh, compagnon, compagnon dans la misère, compagnon dans la joie, compagnon de route dans ce monde difficile, compagnon de route dans ce monde difficile. Je vous en prie, en moi un ami. Let's <laughs> go. compagnon Seigneur oh les hommes peuvent vous abandonner à un moment donné « Mais toi, Seigneur Jésus, jamais tu ne nous abandonneras. Tu as dit, je serai avec vous et même en vous jusqu'à la consommation des temps. Seigneur, en ce temps de la fin, dans ces temps difficiles, mon sauveur, tu es celui qui nous tient par la main. Tu es le véritable ami, mon sauveur. C'est lui qui nous montre le chemin, Seigneur. Même dans nos incapacités, tu viens, tu nous donnes la force, mon sauveur. Quand nous ne voyons pas bien les choses, mon Dieu, toi, tu viens, tu nous éclaires, notre Seigneur. Oh, quand nous sommes faibles, c'est toi qui nous nous fortifie, mon Sauveur. Souviens-toi de nous, notre Dieu. Voilà pourquoi nous persévérons comme les disciples autrefois. Ils étaient assidus au Temple chaque jour, mon Sauveur. Nous aussi, chaque jour de réunion, nous voulons être assidus, Seigneur mon Dieu. Nous voulons être au Père Céleste. Comme... Seigneur mon Dieu attentif à ta voix Seigneur ce soir encore tu es là Seigneur tu es présent ta présence ne fait jamais défaut notre Dieu Seigneur ce soir encore viens nous parler viens nous donner réellement Seigneur cette manne céleste, cette nourriture spirituelle dont nos âmes ont besoin Seigneur oh nous savons réellement de qui nous l'avons reçu Seigneur c'est ta parole à toi notre Dieu cette parole Seigneur mon Dieu qui nous éclaire, Seigneur, qui nous fortifie, Seigneur, qui nous taille, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, cette parole qui est un miroir pour chacun de nous, Seigneur. Nous nous regardons, Seigneur, pour voir réellement si nous sommes encore de la foi à notre Dieu, si nous persévérons, Seigneur, à cet évangile éternel, mon sauveur, celle que tu as donnée toi-même quand tu étais sur la terre, mon sauveur. C'est ce que nous voulons aussi garder dans nos cœurs, mon Dieu. Bénis, mon frère, bénis, ma sœur. Seigneur, souviens-toi de nous. Seigneur, nous sommes venus pour te louer. Nous sommes venus pour t'adorer, nous sommes aussi venus pour t'écouter nous parler. Père, parle-nous, Seigneur, instruis-nous, dis nous Ce soir, nos cœurs sont ouverts et réellement présentés devant toi. Seigneur, ne nous laisse pas venir et sortir tels que nous sommes venus, notre Dieu. Mais nous voulons sortir de cet endroit, ne serait-ce qu'avec une seule parole, mon sauveur. Même un mot, Seigneur Jésus, que tu mettras réellement dans nos cœurs, notre Dieu. Et certainement cela nous fortifiera. Seigneur, les hommes non plus. Quoi, sur quoi s'accrocher, mon sauveur? Mais nous nous savons que notre foi s'accroche réellement sur ta parole. Car réellement, notre foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est ta parole, notre Dieu. Bénis ton serviteur, notre pasteur, par la bouche duquel tu vas encore nous parler, Seigneur mon Dieu. Prends le contrôle. Bénis, Seigneur mon Dieu, chacun de nous. Merci parce que tu es vraiment notre Père. Tu prends soin de nous. Tu permets, Seigneur mon Dieu, que nous puissions vraiment être en ce lieu. Parce que tu sais que tu as quelque chose à nous donner. Alors dispose nos cœurs, Père. Donne-nous des cœurs droits. Donne-nous des cœurs sincères. Des disposés pour recevoir ce que toi, tu as préparé pour nous. À toi seul, soit la gloire. À toi, soit la puissance. L'autorité à jamais. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous t'avons ainsi prié. Et remercié, Père. Amen. Que le Seigneur nous bénisse richement. levons nous s'il vous plaît, là où nous sommes. levons nous nous allons lire la parole de Dieu. Nous lisons la parole du Seigneur dans le livre des Psaumes au chapitre 91. Psaume chapitre 91, 91. Nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 91. Nous lisons la parole de Dieu. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut.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 céleste et notre Dieu, de ce que nous puissions avoir ce cœur pur, mon Père. Tu nous as donc fait aussi, au Partubissant, cette déclaration dans ta parole. Et c'est là ce que tu as fait aussi, la promesse que tu nous donneras un cœur nouveau. Et nous croyons que ce cœur nouveau ne peut être que ce cœur qui est pur que toi tu donnes, mon Père. Et tu as dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils y verront Dieu. Nous te remercions pour cela, mon bien-aimé Père Saint. Et nous sommes heureux aussi de pouvoir... Avoir aussi un nouveau jour, celui que tu nous as donné encore aujourd'hui. Depuis le matin, toute l'après-midi entière, jusqu'à cette heure-ci, Seigneur, tu as été avec nous et nous te remercions encore de ce que tu permets que nous puissions avoir ce moment autour de ta parole à toi, avec ton peuple, mon mon Père Tibissant, malgré la dispersion et différents endroits où il se trouve, nous savons que tu es vraiment avec nous. Sois donc béni encore, exalté encore en cette soirée. Oh Dieu, pour le privilège que nous avons vraiment trouvé devant ta face d'être aimé par toi, d'être éclairé encore davantage, mon roi. Merci réellement pour les choses et les cantiques, mon bien aimé Père Saint, que tu as vraiment inspiré, Père. Bénis cet enfant, ce précieux frère, que tu le bénisses encore richement, Père Dieu, pour aussi sa fidélité, aussi sa persévérance. Nous te remercions pour ce que tu fais, pour le don que tu nous donnes. Nous pensons à ce que toi, tu as eu à pouvoir aussi garder encore ce peuple qui est à toi. Nos frères sont sœurs différents endroits où ils sont, qui sont aussi à l'écoute encore ce soir. Seigneur, que chacun d'eux, à l'endroit où ils se trouvent, qu'ils soient aussi béni, mais surtout aussi attentifs, mon bénévole Père Saint, pour que nous puissions recevoir encore ta sémence à toi, Père. C'est vrai, nous avons besoin de pouvoir t'entendre encore en ce jour, Père. Chaque jour qui passe, nous avons plus encore besoin de toi. Nous réalisons réellement, Père, L'avantage de pouvoir être dans ta maison pour pouvoir t'écouter, pouvoir encore te louer, t'exalter comme au jour d'autrefois oh Dieu comme le chanteau redonne-nous Seigneur oh Dieu, ces jours heureux nous t'en sommes vraiment reconnaissants pour cela, paix. Béni sois-tu encore pour cette soirée, ce moment. Nous te remercions pour le pardon de nos péchés de nos iniquités, mon manquement, mon bénéfice Père Saint oh Dieu ce que tu nous as aussi lavé, purifié sanctifié encore davantage mon roi notre conscience, et notre subconscient notre mémoire, et nos pensées Seigneur, que nos cœurs soient aussi qui soit aussi disposés comme nous l'avons. entendu. Sois béni et sois glorifié, car nous avons ainsi prié au nom de jésus Christ. Amen. Que le Seigneur soit béni, vous pouvez vous asseoir. Nous nous réjouissons toujours de ces instants, ces moments que le Seigneur notre Dieu nous, nous donne de pouvoir réellement aussi nous, nous retrouver en, en son nom et nous avons aussi la certitude comme il a à pouvoir le dire que Là où deux ou trois sont rassemblés en son nom, il est aussi au milieu d'eux. Que son Saint-Nom soit béni, que son Saint-Nom soit exalté et glorifié encore, parce que comme il a fait sa promesse, il est toujours présent et nous savons que notre Dieu est notre Seigneur et c'est lui qui est toujours celui qui garde ce qu'il a fait comme promesse et il accomplit certainement. C'est là qui fait aussi que nous avons beaucoup de reconnaissance à son endroit et que nous sommes aussi fortifiés de savoir que sa parole est, est une parole qui ne peut jamais manquer d'objectif. Si Dieu l'a prononcé, nous avons l'assurance qu'il l'accomplit certainement. C'est vrai, le monde avance effectivement, et comme chaque jour qui avance aussi, apporte aussi son lot d'événements aussi. Mais ben nous remercions notre Dieu parce qu'aucune chose ne peut échapper au contrôle de notre Seigneur. Nous le remercions beaucoup de tout notre cœur pour toutes les guérisons, les délivrances qu'il a accordées, qu'il accorde de ce que nous prions. Le Seigneur notre Dieu entend et aujourd'hui, j'ai pu avoir notre frère Pascal Devonon qui a appelé lui-même depuis très tôt le matin de là où il était, mais avec beaucoup de reconnaissance de tout son cœur. Il remerciait sincèrement de tout son cœur chaque frère et chaque sœur qui a prier pour, pour lui, et, et cela avec beaucoup de sincérité, reconnaissant que c'est vraiment Dieu qui a eu à pouvoir agir, répondre aux prières, parce que le médecin ne pouvait absolument rien faire pour lui. Et il me racontait que là, j'ai eu à pouvoir vivre, effectivement, quand maintenant on dépose une requête pour quelqu'un, et quand on lui dit qu'il a des problèmes au niveau respiratoire et tout ça, alors je comprends qu'il nous faut vraiment prier maintenant avec beaucoup beaucoup de cœur et puis réellement aussi beaucoup de foi dans cela. Parce que je suis passé par un moment très difficile et moi-même je ne respirais plus, je n'arrivais pas à pouvoir respirer, j'étais sous les machines mais c'était des moments très difficiles. Dieu notre Seigneur a eu à pouvoir réellement aussi le délivrer là, ainsi donc aujourd'hui il respire bien. Ce ne sont pas les machines qui ont eu à pouvoir faire, mais ce sont vos prières. Et le Seigneur a accordé la grâce qu'il le respire bien. Il est vraiment heureux, il remercie le Seigneur parce qu'il était déjà parti, il était loin. Et le Seigneur l'a ramené effectivement aussi à la vie. Nous remercions notre Dieu aussi pour la, le frère de notre sœur aussi, Marie-Louise, pour laquelle vous avez prié ici, enfin vous avez prié, je pense, avec laquelle vous a été déposée les dimanches, qui lui était atteint de cette chose ici, qui court à gauche et à droite, effectivement, qui, les poumons aussi, étaient complètement atteints. Il était donc dans la chambre d'isolement. Et vous avez prié, le Seigneur a entendu. Et il est sorti de là, miraculeusement, effectivement aussi. Il respire maintenant aussi euh, sa machine. Et tout se passe bien. Il doit reprendre, effectivement, progressivement. Mais nous remercions notre Dieu de ce qu'il a accordé aussi la guérison. Le bébé de notre sœur, évidemment, Va très bien aussi, comme la sœur là, il se ce matin aussi donc au téléphone. Donc, le bébé que vous avez prié aussi, le Seigneur a accordé la grâce qu'il soit aussi en bonne santé. Nous remercions notre Dieu pour tout ce qu'il fait. J'ai eu des nouvelles qui ne sont pas aussi bonnes, effectivement. Si c'est là, là, ça fait quand même un temps que j'avais eu cela, mais je ne sais pas comment je n'arrivais pas à trouver l'occasion de pouvoir aussi en faire part. Il s'agit du pasteur que j'ai connu. Très longtemps, un frère bien-aimé là-bas à Côte d'Ivoire, il s'appelle effectivement et, et il, il a eu à pouvoir avoir une situation assez problématique de santé et il est donc rentré donc à la maison et je pense que les obsèques doivent se dérouler ou se dérouler la semaine passée ou cette semaine ici aussi. Mais nous prions que le Seigneur, notre Dieu, console effectivement aussi euh, sa famille et que le Seigneur accorde vraiment la grâce, parce que ce n'est pas facile, surtout pour les enfants, de pouvoir perdre aussi un, un père comme celui-là. Et nous prions que le Seigneur puisse réellement aussi les assister en toutes choses. Nous avons eu aussi les cas de notre frère ici, euh, Souza Makiessé, qui est donc euh, le pasteur de l'Assemblée là-bas à Liège. Il était donc dans le coma, et je crois que tout le monde a eu à pouvoir vraiment prier, surtout dans son église et aussi dans sa famille. Mais il a plu à l'éternel notre Dieu. J'ai eu donc les nouvelles, je crois que c'était hier, soit par notre frère Daniel qui m'a appelé pour me dire qu'effectivement que notre frère Souza est rentré donc à la maison. Tout à l'heure, avant la réunion, j'ai pu appeler pour... J'ai eu sa fille aussi, donc la sœur Soubri Et c'est vrai, vous étiez un peu dans une situation difficile et je parlais avec elle, je lui ai fait part aussi que nous les aimons et que, bon, nous les transmettons effectivement nos sincères condoléances et que nous sommes là en tant que frères et sœurs aussi et que le Seigneur leur avait donné un père et qu'il est rentré à la maison. C'était un précieux frère et Dieu a donné, il a repris que son nom soit béni et que aussi que la famille puisse être aussi consolée et ils ont aussi besoin certainement de nous dans. Nos prières, et puis aussi pour les appels téléphoniques, cela est possible effectivement aussi. Nous implorons la grâce du Seigneur notre Dieu parce que c'est un moment qui n'est pas très très facile de pouvoir, parce que je crois qu'il il, s'y attendait effectivement que le frère puisse revenir, mais il a pu à notre Dieu de pouvoir réellement l'appeler à ce qu'il puisse aller se reposer. Nous allons prier pour la famille de notre précieux frère Suzanne Kiesé, afin que le Seigneur puisse vraiment le consoler et aussi la famille qui se trouve aussi là-bas aussi en Afrique pour que le Seigneur, notre Dieu, puisse aussi le consoler aussi. Nous, nous sommes vraiment attristés quand nous pouvons entendre ce ces genre de nouvelles qui ne sont pas bonnes. Mais Dieu est souverain dans sa façon de pouvoir faire les choses et, et nous ne pouvons simplement que nous incliner, lui dire merci pour tout ce que tu fais. Nous allons prier pour cela. Notre Père Céleste et, et notre Dieu, nous inclinons devant ton trône de grâce et pour te dire que tu es vraiment Dieu, tu es vraiment l'autorité suprême et, et comme tu peux le voir aussi dans notre cœur, nous sommes aussi touchés et attristés aussi davantage de voir tous nos frères qui rentrent aussi à la maison, mon bébé de mes Père Mais nous croyons aussi, Seigneur Jésus, que comme ils t'ont reçu de tout leur cœur et nous savons que... Les véritables enfants de Dieu, les chrétiens, ils ne meurent plus, mon bénémoine Père. Mais c'est vrai, ils passent, ils passent simplement de la mort à la vie. Ils sont de l'autre côté là-bas, béné-aimé Père Dieu, pour pouvoir se reposer en attendant que nous qui sommes vivants sur la terre, nous puissions aussi le rejoindre, Père. Oh Dieu, nous te prions pour pouvoir vraiment consoler la famille de notre béné-aimé frère Souza, qui est rentré à la maison. C'est douloureux et c'est triste, mon bénémoine Père de pouvoir réellement réaliser cela, Père. Oh Dieu, sa famille ne pourrait pas s'y attendre à cela. Oh Dieu lui aussi, il pouvait penser, attendre effectivement que ça soit le jour de l'enlèvement, il pouvait partir, mon bien-aimé Père, mais tu avais déterminé le temps de son séjour sur la terre. Puis-tu vraiment le consoler aussi, mon bien-aimé Père Dieu, et aussi l'accorder aussi cette grâce de réaliser C'est parfois quand on perd quelqu'un, beaucoup de questions commencent à pouvoir monter. Tu es le seul qui peut aussi leur consoler davantage et leur montrer que tu es le Dieu souverain. Et quand tu fais quelque chose parmi les croyants, c'est toujours pour un but bien précis. Qu'ils soient vraiment fortifiés aussi dans leur foi, Père. Nous te prions encore davantage, mon bénévole Père Saint, au Dieu, pour la famille qui est là-bas, au Dieu en Côte d'Ivoire, mon bénévole Père Saint, pour notre frère, que tu as aussi pris, qui est aussi rentré aussi à la maison, Père, au oh Dieu, que tu puisses vraiment souvenir encore davantage de la famille, Père Saint, au Dieu. Tu as vu comment il était, au oh Dieu, par quoi il est passé aussi, mon bénévole Père Saint, -Dieu, la famille n'est pas aussi, Père Saint, aussi dans la paix, mais ils savent vraiment que toi, tu es le Dieu qui a eu à pouvoir prendre cette décision, mon bénévole Père Saint, -Dieu. la paix vient de toi, mon bien-aimé Père Saint, au Dieu. Tu accordes encore la grâce, mon roi. Tu es celui qui seul puisse vraiment consoler et agir encore davantage. Aussi, nous te remercions encore de tout notre cœur pour toutes les guérisons que tu as accomplies, mon bénévole Père Saint-Dieu, qui fortifie encore nos cœurs encore davantage, mon roi, et nous te sommes vraiment reconnaissants parce que tu le Dieu qui continue à pouvoir également aussi le faire. Merci encore pour tout ce que tu fais. Sois béni et sois glorifié, car nous t'avons ainsi pris à Père, au nom de jésus Christ. Amen. Nous remercions notre Dieu pour ce qu'il fait, certainement c'est vrai. Ah oui, aussi, Merci. Nous avons aussi notre sœur Bibiche. Oh que Dieu puisse vraiment consoler notre sœur. Et cela que elle a perdu donc sa tante. Je crois que cela est arrivé hier. Je pense quelque chose. Aujourd'hui, aujourd'hui effectivement, elle a perdu sa tante. Et, et sa tante, c'est en Afrique. Je pense que oui. Ça. Et puis sa tante effectivement a laissé un, un mari de 90 ans, je pense. Son oncle est son 99 ans. Son oncle est resté 99 ans, qui vient de perdre effectivement aussi sa femme. Que Dieu console notre sœur Bébiche, qu'il la fortifie davantage. Ce n'est pas aussi facile. Nous allons aussi prier pour elle. Nous nous tenons encore devant ton trône de grâce, au notre Père, pour notre soeur Bébiche Père. Elle a perdu réellement un membre de sa famille, sa tante, qu'elle aimait beaucoup, mon bien-aimé Père, oh Dieu. C'est vrai. Elle a eu beaucoup d'amour pour cet tante, pour ce qu'elle a été pour elle dans sa vie, dans sa son... vie, puissant Dieu, pour ce qu'elle est toujours restée aussi pour elle, Père. Et maintenant aussi qu'elle est rentrée, qu'elle est partie, mon bénévole, la tristesse de ta servante aussi est tellement aussi grande dans son cœur, parce qu'elle pense aussi à son oncle qui lorsqu'il peut voir aussi sa femme s'en aller comme ça à son âge, ce n'est pas facile de laisser aussi seul, mon bénévole Père tu bistiens, oh Dieu. puis -tu vraiment assister la famille tout entière, mon bénévole Père saint oh Dieu, et fortifier le leur son nom, mon Père Saint-Dieu, que la tristesse ne puisse pas l'emporter aussi, mon sommeil, ben, c'est cela. Aussi les désirs de ta servante, mon bénévole Père oh Dieu. puis aussi consoler ta fille qui a la tristesse dans son cœur, mon bénévole Père oh Dieu. Qu'elle soit bénie et fortifiée encore davantage, mon roi. Souviens-toi d'elle, mon bénévole Père oh Dieu. Nous te remercions pour ce que tu as fait, ce que tu fais, béni Père tu bistiens, oh Dieu. Tu es le juge, tu es celle qui, qui mis les temps tout chacun de sur la terre, que ton nom soit exalté, car nous t'avons ainsi prié, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons dire, comme Job l'a dit, le Seigneur notre Dieu a donné et il a repris, que son saint nom donc soit donc béni. Cela que nous réalisons les paroles de cet homme sage, l'Ecclésiaste, qui disait avec beaucoup de sagesse que vaut mieux être dans une maison de deuil que dans une maison de joie, parce que quand on est dans une maison de deuil, c'est là qu'on comprend effectivement la finalité de chaque homme, effectivement aussi, et sa destination aussi. Alors on peut acquérir effectivement aussi l'intelligence pour pouvoir savoir comment arriver à pouvoir gérer les temps dans lesquels nous sommes. Comme je crois que dans l'Epsom, je crois... Euh, <coughs> 90, 90, effectivement, où c'est quoi c'était Moïse qui prie, et dit, mais c'est cela, il dit, mais enseigne-nous à compter le jours pour que nous puissions appliquer notre cœur à la sagesse divine. C'est ainsi et je crois que c'est quelque chose de très important pour tout un chacun de nous parce que lorsque nous vivons dans le train-train de toutes les choses, effectivement, au plaisir de ce monde, effectivement, avec les éclats dans lesquels nous pouvons voir, effectivement, les, les gens être entraînés par cela, en fait, ils ne il, il, il pensent même plus qu'effectivement qu'un jour, ils peuvent, il vont se retrouver dans un cercueil, dans un coffret, quelque part. C'est tout à fait euh, paradoxal hein, de voir que les hommes sur la terre, ils se battent pour pouvoir euh, posséder beaucoup de choses, effectivement, et avoir euh, des, des biens, beaucoup plus, effectivement, de moyens. Et puis, bon, ils sont toujours dans, dans une vie tumultueuse, effectivement, ainsi de suite. Et, et euh, ils, ont, ils, ils habitent dans des endroits tout à fait, euh, comme on dit, comme des palais, vraiment des, des endroits qui, que nous, on ne peut même pas arriver à pouvoir entrer. Mais à la fin de toutes ces choses-là, avec tous ces biens, des beaux endroits qu'ils pouvaient être, des maisons qu'ils pouvaient avoir, des, tellement des plus beaux, des plus jolis, avec tous les biens qu'ils pouvaient avoir, tout ce qu'ils pouvaient arriver à avoir désiré, ils l'ont eu, effectivement. Mais quand il arrive au moment où le souple rentre à celui qu'il avait donné et retiré, en fait, et ils vont dans un seul endroit, c'est un petit coffret. Jamais on les entoure avec un palais. On peut voir qu'il y a un palais avec des biens à l'intérieur, effectivement, des lampes, des cissiers, Ça non, Jamais on a enterré quelqu'un dans un palais, mais toujours dans un petit coffret, ce que tout le monde on voit, effectivement. Bah, il peut être un coffret en bois, soit un euh, maître en métal, qu'il soit en noir, en blanc, c'est toujours un coffret. Un petit coffret là-bas, on t'aligne là-dedans, à côté de toi, il n'y a rien d'autre que la mousse. On a mis là-dedans et puis après on ferme et on peut te déposer effectivement. Bon, il y en a de ceux qui veulent qu'on les brûle. Quand on le brûle, ils pensent qu'effectivement qu'il n'y a rien. Mais en fait, on, on brûle la chair, on ne peut pas brûler l'esprit. Ce n'est pas possible, l'âme non plus. Donc effectivement, que, ils se trompent effectivement en pensant que si on brûle le corps, effectivement, ils ne vont plus jamais avoir de problème avec les créateurs. Ils se sont donc échappés au jugement. Ils ne pourront pas s'échapper au jugement parce que quand tu meurs, l'esprit retourne à Dieu. Évidemment, effectivement, l'âme sous l'autel et quand le jour du jugement, tu vas te tenir là pour effectivement aussi répondre de tout ce que tu C'est pour ça, ceux qui se suicident, ça ne sert absolument à rien du tout. Nous avons la grâce encore dans ce temps où nous sommes effectivement que Dieu nous a accordé la grâce, que nous pouvons avoir la possibilité de pouvoir nous retourner vers le Seigneur, comme il dit, « chercher l'éternel pendant qu'il se trouve ». Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité, ses pensées, qu'il retourne à l'éternel, notre Dieu, qu'il ne se lasse pas donc de pardonner. C'est toujours l'écrit de notre Seigneur jusqu'à aujourd'hui. Nous le remercions effectivement pour le temps, les moments qu'il nous accorde effectivement. Et c'est pour ça que nous avons aussi cette joie lorsque nous avons ces jours, même si on est à deux ou à trois, peu importe, ce n'est pas le nombre qui compte effectivement pour nous. Le Seigneur l'a dit lui-même que là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, il est aussi au milieu d'eux, effectivement, aussi. Nous voulons vraiment que la parole de Dieu soit prêchée encore aujourd'hui et jusque dans le monde entier, parce que c'est... La promesse de notre Sauveur et de notre Dieu qui a dit que cette bonne nouvelle du royaume. Nous ne prêchons pas l'évangile que nous avons conçu, ou nous avons appris à l'école effectivement ou appris de n'importe quelle manière. Non, nous prêchons l'évangile que le Seigneur lui-même nous a donné. Et je crois que dans le livre de Thessaloniciens, je pense, ou un ou deux, je pense que c'est cela juste pour lire cela et puis voir. Et c'est un ou deux Thessaloniciens, je suppose, nous allons d'abord voir dans un Thessaloniciens. Au chapitre 2, je pense que c'est. Je pense que c'est un à, à mon avis. C'est cela que nous pouvons arriver à pouvoir lire cela. Un hein, au chapitre 2, verset 1, voilà, là, là, <coughs> deuxième, premier, puis deuxième. il dit est ici. Là, là. Nous l'avons lu, je pense, hier ou avant-hier, je ne sais plus quel jour, mais il dit ici, dans premier pit de premier de, premier donc chapitre 2 euh, à, à, les versets et verset 1 d'abord je cela dit mais vous savez vous-même frère que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe comme vous le savez nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien de combats. Il précise bien, effectivement, qu'il s'agit de l'évangile de Dieu, pas un autre évangile que nous, nous avons euh, appris quelque part, effectivement, qui, qui a été effectivement aussi euh, mis en place par les uns comme les autres, effectivement. Mais là où on nous précise bien que c'est l'évangile de Dieu. Et puis il dit une chose. Verset 3 dit, car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur de motifs impurs, ni sur la fraude, mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile. Donc, effectivement, il nous fait part, effectivement, que le Seigneur nous a dit nous a, a jugé dignes de nous confier effectivement l'Évangile, qui est donc la bonne nouvelle. Et c'est cet Évangile-là, effectivement, comme il dit que nous prêchons cet évangile, effectivement, et nous n'avons pas, effectivement, des motifs impurs ni des fraudes, effectivement, et que nous ne sommes pas dans la peur en disant qu'effectivement, que nous allons commettre des erreurs, effectivement, parce que ce n'est pas notre évangile. Et il nous l'a répété aussi, effectivement, pour que nous soyons sûrs et certains de ces déclarations qu'il nous dit ici. Enfin fait, que, il a dit quelque part, en fait, que votre foi fut fondée non sur la sagesse des hommes, effectivement, mais sur la démonstration de l'esprit. En fait, que nous soyons sûrs et certains que ce que lui, il nous a donné, effectivement, on ne peut pas avoir peur, effectivement, parce que nous réalisons que cela est là et ce que Dieu lui a donné qui est conforme, donc, aux saintes écritures, effectivement. Et c'est pour ça qu'il répétait encore très bien en disant que « L'évangile que je vous ai donc annoncé, dans lequel vous avez persévéré, par lequel vous êtes donc sauvé, pour autant que vous le reteniez tel que je vous l'ai donc annoncé. » C'est cette bonne nouvelle du royaume. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, avait bien insisté dans Matthieu, chapitre 24, verset 14, en disant clairement, parce que, si nous avons bien remarqué dans cette partie de l'Écriture, il y aura des faux prophètes, il y aura des faux des faux C'est sûr et certain, la fausseté, les erreurs. Les interprétations seront donc prêchées certainement cela. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'apôtre Paul avait tellement une telle assurance de ce qu'il pouvait annoncer. Parce que dans Galate au chapitre 1, il nous le dit effectivement aussi. C'est pour simplement que nous puissions nous souvenir de choses qui sont importantes pour nous. Galates au chapitre 1, il nous montre cela. Il dit, verset 1, chapitre 1, verset 1, il dit... Paul, donc apôtre, au nom de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Et tous les frères qui sont donc avec moi aux églises de la Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu. Et le Père est de notre Seigneur Jésus-Christ, il dit qu'il s'est donné lui-même pour nos péchés, en fait de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. C'est merveilleux cela, c'est que Dieu a voulu effectivement que nous soyons sauvés, et surtout dans ces temps dans lequel nous nous trouvons, et nous comprenons effectivement comme nous l'avons lu, je pense dans l'Élite de dit mais pour n'avoir pas eu l'amour de la vérité, pour être sauvé. Et nous, Dieu nous a accordé la grâce d'avoir cet amour de la vérité pour être sauvés. Et ça, c'est aussi la grâce que Dieu nous a accordée. Béni à qui soit donc la gloire offrée au siècle des siècles. Amen. Il dit, mais je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Et c'est sûr et certain, cet évangile effectivement, c'est celui dont les interprétations ont été donc ajoutées effectivement, où tout est basé sur simplement des principes de la, des humains effectivement, avec des prescriptions qui sont des prescriptions humaines, ne touche pas, ne fait pas ceci, effectivement. Donc tout cela, il a parlé, effectivement, dans les continents. Chapitre 9 aussi à ce sujet. Donc, nous comprenons qu'ils se sont levés, effectivement, avec cette temérité de pouvoir aller prêcher, disant effectivement qu'ils ont eu à pouvoir être, ils ont eu la parole du Seigneur pour pouvoir aller prêcher, effectivement, alors que le Seigneur ne les a pas envoyés du tout. La volonté du Seigneur était que l'évangile du royaume soit donc prêché. C'est ainsi que l'apôtre Paul. Paul nous les fait part ici, effectivement, dans les Galates, effectivement, où il dit que je vous annonce qu'il y a la parole que je vous annonce. Les, les, les, les, je n'ai pas reçu d'un nom, effectivement. En il dit, mais je n'ai reçu donc pas la révélation. Et c'est cela qui nous montre, effectivement, l'assurance la, qu'il a de pouvoir apporter la parole. Parce que le Seigneur est vraiment à, tient à ce que cet évangile soit donc prêché dans le monde entier. L'évangile de Dieu qui est l'évangile sans erreur, sans interprétation, parce que nous, les hommes, certainement, tous, nous commettons des erreurs. La Bible dit effectivement que tout homme soit connu pour menteur. Et puis, il ajoute que, que Dieu seul soit connu pour vrai. Pour prêcher sans erreur, il ne faut pas que l'homme intervienne. Il faut qu'effectivement que ce soit le Seigneur lui-même qui intervient. Alors, nous remercions Dieu parce que l'être humain en tant que tel, effectivement, il est souvent aussi en conflit avec son esprit en lui. Et comme il est en conflit avec son esprit, et son esprit aussi travaille, l'intelligence de l'homme aussi travaille. Mais quand Dieu prend un vase qu'il peut arriver à avoir utilisé comme Paul, effectivement... Alors c'est un privilège effectivement, que Dieu a eu à pouvoir, effectivement, donner des hommes comme cela par lesquels il pouvait avoir, effectivement, assez que la parole qu'il a donnée soit vraiment transmise fidèlement, effectivement, de manière à ce que cela puisse atteindre, effectivement, son peuple. Donc, nous devons être sûrs et certains que ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de pouvoir entendre cette bonne nouvelle. Pourquoi cela est tellement si important on peut se poser la question parce qu'on s'est dit que bon, c'est un chapitre, c'est ces écritures, on les a toujours lues, on comprend cela. Mais la question ne peut pas savoir effectivement que si nous le relisons, que nous l'entendons, c'est parce que le Seigneur veut insister sur un point qui doit attirer notre attention. Nous, nous, nous réalisons effectivement tout ce que nous attendons, un événement. Mais nous sommes en fait dans, dans le bois effectivement, aujourd'hui, dans ces temps dans lequel nous nous trouvons. Et c'est un temps aussi, comme nous l'avons toujours eu à pouvoir le dire, effectivement, aussi, insister, et l'Écriture le fait savoir, effectivement, c'est un temps tellement difficile. Dans les derniers jours, il y aura des temps, des moments, des temps difficiles. Les hommes seront, et c'est et cela. Donc, effectivement, ce n'est pas que nous le disons, mais l'Écriture avait déjà prédit ces choses. Donc ces moments, ces temps difficiles, c'est bien les temps dans lesquels nous nous trouvons. Et nous sommes, effectivement, dans ces temps où nous pouvons voir, effectivement, qu'il y a beaucoup de confusion partout, effectivement, et tout un chacun qui... C'est là que ça crée aussi des problèmes, effectivement. Tout un chacun qui s'élève, il a quelque chose à pouvoir dire, effectivement, comme aujourd'hui, effectivement, j'ai eu à pouvoir... Dan, je pense, je crois que je voulais peut-être dire aussi ici, effectivement, avec ces, ces, ces virus ce corona qu'on appelle virus, effectivement, ici, il y a eu des gens qui se sont levés, qui ont eu à pouvoir faire sortir si ces des de prédictions, je ne sais pas, beaucoup de choses, effectivement. Et beaucoup sont devenus des prédicateurs aujourd'hui à cause de ces choses qui sont venues, effectivement. Et puis, ils, ils excellent, effectivement, à démontrer aux gens que vraiment, que c'est vraiment la fin, puisque c'est et cela, effectivement. Et puis, il y en a un qui a été loin, je crois, je ne sais pas si je vous voulais dit aussi ici. Il est allé dans le livre d'Apocalypse, effectivement, pour trouver, maintenant, que Corona ça, fait, oui, Corona, ça fait donc 666. Il a trouvé des, des calculs farfelus dans lesquels il dit, donc, les. les c'est les 15 les hauts, ceci, c'est les quatre, les ceci et cela. Il a fait ces calculs qu'on appellerait bidon qui ont eu à pouvoir amener 666. Et alors, j'ai dit, parce que il avait envoyé, je crois, ce message est tombé, je ne sais pas moi, comment il s'est arrivé, là, c'est votre soeur qui vous dit, il dit, mais, il, dit, dit il dit, oui, euh, voilà, donc, euh, les, les 666, donc, effectivement, et, et comme l'Écriture le dit, donc, c'est là qu'on peut comprendre, effectivement, que c'est la marque de la baisse, c'est Effectivement. moi, j'ai dit, bon, j'ai seulement une question à pouvoir poser, je crois que je ai parlé ici, Il dit, mais, si donc coronavirus est devenu les 666, alors effectivement, je pense que quelque part, euh, les Saintes Écritures se sont trompées. Ah oui, parce que... Mais les gens croient toutes ces âneries ces qui sont... Pardonnez-moi l'expression, mais c'est douloureux. Je dis, mais alors, c'est que les Saintes Écritures, quelque part, euh, se sont trompées. Parce que quand on lit dans les Saintes Écritures, j'ai eu à pouvoir dire cela pour répondre aux messieurs. Je dis, mais alors il y a quelque chose qui s'est pris. J'ai dit, cet homme est un, un véritable génie parce que s'il nous sort de Corona, Corona 666, alors il doit être vraiment un génie, l'homme qui a la sagesse qui a des Il dit, mais alors s'il si est tellement si un grand génie avec les 666 de Corona, alors comment, je veux savoir, mais comment, et puis en plus, mais comment il peut nous trouver l'explication Parce que dans les scènes Écritures, il est parlé que c'est un, un, un chiffre. Je vais lire avec vous, je pense, dans le livre d'Apocalypse. Je pense, j'avais lu cela, mais je relis cela simplement pour que nous puissions comprendre. Dans chapitre 3 d'Apocalypse, non, 13 d'Apocalypse, effectivement, il nous dit une chose. Il nous dit une chose, ici, je pense, c'est cela. Il dit, euh, voilà, verset 17, 18, il dit, « Et que personne ne puisse acheter ni vendre eh, sans avoir la marque et le nom de la bête ou le nombre de son nom. » C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Bah, ici, l'Écriture nous parle que c'est un nombre d'hommes. Mais lui, avec sa génie, son, son intelligence, il a eu à pouvoir nous changer le nombre d'hommes à un nombre d'un virus. Parce que Corona, c'est un virus. Donc, il est passé de l'homme. Ici, il passe au liquide 666, c'est un nombre d'hommes. Et lui, il nous a dit que Corona, virus, c'est eh bien son nombre, c'est 666, effectivement. Donc, c'est cela donc, qui a à faire avec cela. Donc, ça veut dire qu'ici, on doit changer. C'est un nombre d'un virus. Parce que corona, c'est un virus. Donc ici, on... la Bible s'est trompée quelque part. Donc la Bible a mis un nombre d'hommes, et lui, il nous fait part, effectivement, qu'il a calculé corona, ça veut dire 166. Donc ici, on doit remplacer l'homme par virus. Donc, c'est là qu'on comprend qu'effectivement, qu il y a beaucoup de gens qui sortent aujourd'hui. Et les gens croient cela. Il suffit aujourd'hui de pouvoir aller sur, sur les net et voir des prédicateurs qui se mettent là à pouvoir chercher coronavirus dans, dans les scènes et qui dans les explications. Et puis, sont, les gens, ils affluent effectivement. C'est normal! C'est la peur de gens, effectivement, qui les pousse à pouvoir maintenant être maintenant à l'affût de toute intuition. Et, tout et puis, ils font, ils font croire n'importe quoi à cause de la peur. Et puis, à ce moment-là, c'est le moment les que le diable, maintenant, envoie ses propres prédicateurs, effectivement. Bien sûr que oui. Il y a, je pense, je crois que c'est votre sœur effectivement, qui m'a posé la question... Dans la voiture, il me dit alors, avec ce qui se passe dans cet état, effectivement, il y aura quand même beaucoup de gens. Parce que vous remarquerez très bien que maintenant, on vous fait passer sur des vidéos, on vous envoie des vidéos dans lesquelles vous voyez les gens qui prient, qui sautent dans la rue, qui chantent effectivement sur le mur, ceci, ceci, cela. Je suis heureux de voir cet élan de cœur aujourd'hui et je remercie Dieu pour cela. Et c'est vrai. Parce qu'on ne peut pas museler les croyants. Parce que quand on empêche quelque part, ben, mais, au moins on ne peut pas empêcher effectivement quelqu'un sous sa de, de voir chanter. Donc ce n'est pas illégal. Donc il chante effectivement et dans la rue, beaucoup de gens prient effectivement. Alors maintenant, la question qui m'avait été posée, donc, ça veut dire que quand même que beaucoup de gens vont être sauvés. Il y a quand même des gens qui vont même, devenir des croyants, qui vont s'accrocher maintenant à Dieu. J'ai dit c'est bien, c'est beau quand on voit cela effectivement. En fait, ce qu'on voit aujourd'hui effectivement qui se passe, c'est simplement l'engouement de la peur. Le gens, avec des, des, des prédicateurs qui se lèvent effectivement, qui pointent effectivement sur le virus. En fait, on, on éveille simplement la peur effectivement. Et dans la peur, les gens sont prêts à pouvoir effectivement se donner n'importe quoi. Et vous voyez effectivement, maintenant, il y a cet élan. Mais en fait, en réalité, il faut faire très attention dans cela aussi effectivement. Donc, la plupart des gens que vous voyez aujourd'hui, qui commencent à chanter effectivement, qui louent Dieu sous les fenêtres, sous les portes, effectivement, qui sont devenus des croyants, que les virus passe. Quand le virus va passer, vous allez me montrer des gens qui se mettent à genoux dans la rue, en train de prier Vous ne le trouverez plus. Parce que la menace est passée. En plus, la menace est passée, eh bien, chacun maintenant retourne dans sa vie normale. Vous ne trouverez plus les gens qui sont sur la fenêtre avec des, des, des, des messages qu'on vous envoie. À l'époque, effectivement, nous avions quand même des médecins. Et c'est seulement aujourd'hui que les médecins commencent à prier dans les hôpitaux. Ah, pourquoi ils prient dans les hôpitaux maintenant, effectivement Parce qu'il y a la peur. La peur de quoi Ils peuvent aussi être contaminés. Mais avant, même quand vous travaillez, si vous étiez vraiment des croyants, vous les ferez tout le temps. Aujourd'hui, effectivement, mais c'est, vous savez, c'est ce que j'ai dit, il faut que les gens comprennent, effectivement, Dieu n'est pas un gamin. Et puis la foi n'est pas une chose comme ça, c'est quand il y a la peur qu'il faut. Non, Dieu sait ce qu'il fait. La foi, tu, tu crois en Dieu, pas parce que tu es paniqué, parce que quand c'est la panique, mais ta foi ne va pas durer longtemps. Lorsque la chose qui est la panique va partir, effectivement, et on revient à sa conscience, on dit ah, « Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, mais c'est vrai. » Vous pouvez le voir, effectivement. Tout ce genre que vous voyez, effectivement, des vidéos en masse, effectivement, « Oh, nous prions Dieu, nous prions Dieu. » C'est vrai, pendant la calamité, on prie Dieu, mais après la calamité, ce que Dieu demande, c'est que ce n'est pas seulement pendant la calamité, mais en tout temps. Mais maintenant, regardez aussi une chose qui est très importante. Ce que vous devez comprendre, effectivement, dans quel temps nous vivons, Dieu est vraiment très sage. Le peuple de Dieu doit avoir une vision tout à fait différente. On le répète assez souvent pour que vous puissiez être un peuple tout à fait différent. Nous allons lire si Dieu le permet maintenant dans le seine Parce que nous allons prendre le livre des Israël, que nous avons eu la fois passée, si Dieu le permet. Mais regardez une chose. Pendant ces temps, effectivement, où euh, les gens sont dans la peur, dans l'anxiété, effectivement aussi, et beaucoup de gens vont commencer à vous voir se donner à Dieu, effectivement ainsi, vous verrez qu'effectivement, que quand ces temps vont passer, ils ne seront plus nombreux à pouvoir réellement aussi être déterminés, parce qu'ils vont revenir à leur vie. Mais... Il y a quelque chose qui est aussi important qu'on va comprendre. C'est que aussi dans les scènes écritures, Dieu a dit une chose. Dans le livre de Romains, je pense au chapitre 11, je voudrais lire avec vous. Romains au chapitre 11, je pense que c'est cela. Romains au chapitre 11. Et nous lisons ici, je pense au chapitre 11, le verset, um, verset 25. Romains chapitre 11, le verset 25, il dit, « Car je ne veux pas, frère, ah oui, pardon, j'ai que dire, euh... oui, je ne veux pas frère que vous, que vous ignorez ces mystères en que vous ne vous regardiez point comme sage. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité de païens soit entrée. Souvenez-vous que nous avons eu à pouvoir et, et voir, et écouter dans la parole de Dieu effectivement aussi le rapport qu'a effectivement le peuple de Dieu avec Israël. Et ce peuple effectivement, c'est un peuple qui est différent. Nous l'avons entendu dans les scènes d'écriture effectivement l'autre jour, je pense c'était peut-être le mardi, où il était question effectivement de ce que quand... Simon a parlé et que Jacques a repris effectivement cette parole. Effectivement, dit Simon nous a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards parmi les nations pour choisir du milieu de nations un peuple qui porte son nom. N'oubliez jamais cela, frère et soeur, même si c'est devenu comme une habitude pour vous. Mais cette parole est toujours une parole tellement aussi importante qui aussi détermine ce que vous êtes en fait. Pour que vous puissiez aussi réaliser... Si vous êtes l'un d'entre eux. Nous avons lu dans le livre d'Esdras, je voulais quand même le redire encore maintenant pour revenir dans Romain que nous avons lu aussi, Esdras au chapitre 1. Regardez la manière dont cet homme auquel le Seigneur a eu à pouvoir susciter, comment il a eu à exprimer les choses. Il nous dit ici, Esdras chapitre 1, verset 1, il dit « La première année de Cyrus » roi donc de Perse, afin que s'accomplisse effectivement la parole de l'Éternel prononcée par la, la bouche de Jérémie. L'Éternel réveilla donc l'esprit de Cyrus, l'esprit de Cyrus donc euh, roi de Perse, qui fit faire de vives voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. C'est-à-dire que la Bible dit bien que c'était un roi de perse effectivement. il dit que donc euh, qui, qui régnait, qui dominait, effectivement, sur beaucoup. Et puis il a fait faire il, un édit, effectivement, qu'il a pu envoyer comme une publication dans tout son royaume, donc partout dans son royaume. Et qu'est-ce qui a dit dans cet édit-là ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem où c'est en Judas. Il exprime bien ce que le Seigneur lui a dit. Hein. Il m'a commandé de lui bâtir une maison. Vous voyez, Dieu est vraiment merveilleux dans sa façon de faire les choses. Et vous savez, je lisais les saintes Écritures. je regardais pendant que j'étais en train de pouvoir lire. Non, Dieu est vraiment parfait. Vraiment parfait. Parfait, frère et soeur. C'est nous qui, en fait, nous ne regardons vraiment pas. On le répète, mais vous disons, nous voyons, en fait, vous ne voyez pas. Regardez. Quand ce peuple partait, effectivement, en Babylone, sous la domination, en captivité, effectivement, sur la domination, sous la conduite effectivement de roi Nebuchadnezzar. C'était Jérémie qui avait donc prophétisé cela effectivement et annoncé cela effectivement. Cela s'est passé et Dieu avait déterminé effectivement aussi le nombre de temps dans lesquels ils allaient rester là-bas. Mais regardez la précision de la manière dont Dieu exprime les choses. Il a déterminé les temps donc 70 ans et puis il a parlé de quoi effectivement Il a parlé des ustensiles Donc c'est-à-dire que quand Nebuchadnezzar est venu il a eu à pouvoir détruire les le temples, effectivement. Et j'étais vraiment étonné et surpris de voir comment Dieu est précis. Donc, Quand on parle, effectivement, de. Je ne vais pas rentrer là-dedans maintenant, j'ai dit, mais, mais c'est tellement. Il me montrait. Mais quand on parle de la loi, on la, la loi de la restitution, Dieu est vraiment précis. Et quand on parle de qui. Il restitue et il restaure, frères et sœurs. Mais en fait, il restitue tout, il restaure tout, comme c'était vraiment au commencement. Il ramène la chose effectivement à sa juste place et dans le moindre détail. Quand il partait effectivement, vous savez, il y a eu donc le chef de l'armée, effectivement, de, effectivement, de qui est venu. Et vous connaissez comment Solomon avait bâti effectivement les temples, effectivement, avec des colonnes, des ramas, bref, cest des choses effectivement, des vases, des effectivement, donc tout ce qui était dans Donc il est venu cela. Il a brisé, il a cassé effectivement. Bon, au lieu de pouvoir jeter, il a emporté tout ça à, à Babylone. Oh, dans, dans la prophétie que Dieu avait eu à pouvoir annoncer par la bouche des. Jérémie, Dieu avait annoncé les choses dans le moindre détail si vous vous souvenez nous avons lu dans Jérémie chapitre 28 avez-vous remarqué effectivement que quand Anania le prophète est venu et la manière dont tu l'as eu à pouvoir annoncer oui c'était 70 ans lui l'a ramené en deux années vous connaissez cela effectivement sur quoi il a aussi insisté si vous vous souvenez encore très bien il a parlé que, je vais quand même le lire rapidement je vais juste le lire effectivement puis nous revenons dans les traces ici parce que ce n'est pas le sujet mais je voulais justement que vous puissiez voir et si Dieu le permet, nous pouvons le revoir l'autre fois, si telle est sa volonté, effectivement. Dans Jérémie au chapitre 28, regardez bien. Mm -hmm. Regardez bien. Il dit une chose. Uh -huh. Voilà ce qu'il dit. Jérémie, chapitre 28. Mm -hmm. Voilà. Il dit au verset... Euh, C'est donc Anania qui vient, qui dit au verset 2. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Je brise le joug. Du roi de Babylone, encore deux années, et je fais revenir dans ces lieux, vous suivez, tous les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a enlevé de ces lieux et qu'il a emporté à Babylone. Et puis, au verset, au verset suivant, verset, verset, euh, verset 5, euh, Jérémie, le prophète, répondit à Anania, le prophète, en présence du sacrificateur et de tout le peuple qui s'était né dans la maison de l'éternel. Il dit, Jérémie, le, réponde, le prophète dit, Amen, que l'éternel fasse ainsi, que l'éternel accomplisse le parole que tu as donc prophétisé, et qu'il fasse revenir de Babylone en ces lieux les ustensiles de la maison de l'éternel et tous les captifs. Vous avez entendu cela? Il dit qu'il ramène ici les ustensiles, parce qu'en fait, tout était donc brisé, on a pris tout, et Nebuchadnezzar a ramené, vous savez comment Salomon avait bâti avec de l'or, effectivement, si les détails ont été donnés, effectivement, ainsi. Donc, toutes ces choses ont été donc ramenées à Babylone. Vous avez, je ne sais pas si vous prêtez attention, mais juste simplement, mais je ne sais pas le sujet, mais juste simplement pour voir que Dieu veille dans le moindre détail, même quand on l'a déplacé de là, d'Israël, jusqu'en Babylone, sa parole était qu'effectivement, qu'il allait ramener les ustensiles du temple. Donc, quand Nebuchadnezzar est parti avec Laban, il a mis ça parmi ses affaires, effectivement, de la conquête, effectivement, le Seigneur, notre Dieu, avait les yeux sur ces ustensiles-là, qui était consacré à lui pour sa maison. Bien qu'il n'avait pas mis un fête détruite, mais il avait les yeux sur ces anciens-là. Parce que, souvenez-vous, lorsque l'autre roi est venu, effectivement, je c'était pendant là il a fait une fête. Vous oubliez, hein. Il a fait une fête. Dieu n'oublie rien. Ce bonhomme, dans, dans sa joie, avec tout ce qu'il avait autour de lui, il dit, ramenez-moi ces anciens-là, effectivement, pour pouvoir boire des dents. Il a pris les choses qui étaient consacrées à l'éternel. Et il a commencé à boire dedans. À ce moment-là, il devient pâle. Qu'est-ce qui s'est passé Chose qu'il n'avait jamais vue dans sa propre vie. Non, Dieu veille sur ses affaires. Dieu, vous prenez tout à la légère, frères et sœurs. Même ceux que vous qui êtes à effectivement, effectivement ne, ne prenez pas. Donc, c'est temps dans lequel nous nous trouvons. Dieu est en train de travailler. Je ne vais pas rester longtemps, effectivement, passer les soirs aussi. J'ai terminé je, je ma, mais il dit, mais regardez bien, il a, il a touché aux choses qu'il ne fallait pas toucher. Même c'était un moment où il, il avait la possibilité par Dieu de pouvoir euh, conquérir, effectivement, le mécanisme, effectivement, prendre cela, ramener avec lui. Mais il y avait des choses qu'il fallait, fallait faire très attention, parce que les choses qui concernent Dieu, on fait toujours très attention. Quand il a pris là, effectivement, comme vous savez, qu'il qui s'est passé, tout d'un coup, il voit, il était assis, il voit une main. Et mains qui commençait à écrire sur le mire. Mene, mene, tekel ou farci. L'homme devient tout pâle. L'homme devient tout blanc. Il commence à trembler, effectivement. Il a perdu l'honneur, effectivement. Et la fête, c'est ça. S'il avait pris d'autres coupes, pas de problème. Mais touché à ces coupes-là, je ne vais pas dans le détail. C'est ça l'erreur. Or, oh, ces choses-là étaient parmi. Oh, Dieu avait fait la promesse dans ça. Alors, nous revenons vite, rapidement ici. Regardez. Il dit ici il dit, il, il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem. Parce que l'autre là était renversé, vous comprenez Et voilà il dit ici, qui, écoutez bien, qui d'entre vous est de son peuple Donc ce n'était pas question de quelqu'un d'autre. Ce n'était pas question de quelqu'un d'autre euh, de notre pays ou d'une nation qui pouvait s'associer à cela. Non, il a bien posé la question, Il mais qui d'entre vous Parce que ça ne concerne pas quelqu'un d'autre. Ça concerne le peuple de Dieu, parce que cette adoration-là n'est que pour le peuple de Dieu. Si la maison a été donc, doit être rebâtie, ce n'est pas pour n'importe qui, c'est pour le peuple de Dieu, qui, sache, qui sait effectivement adorer son Dieu, mais qui d'entre vous est de son peuple C'est pour ça que nous devons comprendre effectivement que si Dieu a eu à pouvoir jeter les regards parmi les nations, c'est pour choisir du milieu des nations un peuple qui porte réellement son nom. Vous savez, on pouvait prendre les Juifs. Les mêlés dans les nations, effectivement, comme on en a fait, puisqu'il y a eu la diaspora. Mais quand vous regardez un juif, vous savez c'est un juif. Ils peuvent même faire ceci, mais vous savez que dans son intérieur, il peut même porter aujourd'hui le nom de Van Bounans. Je donne un exemple, hein? Van Bounans ou Van Ceci, effectivement. Mais tu ne peux pas changer son intérieur. Il est juif, il sait d'où il vient. Il peut être là, vous le regardez, vous pensez que c'était un den ennobus. Mais en fait, effectivement, que quand il se regarde, il est quand même différent. On va voir, par sa façon de réagir, le juif a toujours été quelqu'un. C'est pour ça, d'ailleurs, c'est comme ça que Hitler les a reconnus. Parce que bien qu'ils était parmi les nations, ils ne il pourraient pas se mélanger facilement avec eux. Parce que c'était donc difficile. C'est pour ça qu'on les, les a tous massacrés, effectivement, parce qu'on savait les retrouver. Parce qu'ils étaient un peuple différent. D'ailleurs, pour votre information, vous le savez, qu'est-ce que Dieu a fait comme alliance avec Abraham Voici donc le signe de l'alliance entre toi et moi. La circoncision de tout le peuple sur la terre, ils étaient les seuls. Tous les hommes, tous les hommes dans toutes les nations, il y en a encore aujourd'hui qui sont incirconcis, incirconcis. Vous les hommes, vous commencez à me dire incirconcis. Je pense que c'est une nations qu'on parlait parce qu'incirconcis. Un circoncis, c'est quand un homme mal né. Alors il faut absolument qu'il passe par euh, qu'on enlève la peau qui est là, effectivement. Ben, et les nations ne font pas ça. Les nations restent toujours des incirconcis. Mais. Si Dieu a parlé de la circoncision, c'est bien avec une raison. Ah oh oui, on va dire, monsieur, vous êtes un malade mental, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Mais <rire> Dieu a parlé de la circoncision, effectivement. Il savait pour quelle raison c'était important. La donc il a donné donc le signe de la circoncision pour qu'on voie la différence. Partout où ils vont passer, ce peuple-ci, il a un signe dans son corps. On ne peut pas le mélanger avec de On voit bien, tu peux se cacher, mais arriver à ce point-là, il dit, mais non, <rire> il est circoncis. C'est vraiment un, un juif, c'est un israélien, donc il ne peut pas être un homme de nation. Les hommes de nation, oui, ils étaient dans des circonstances. Bien qu'ils étaient peut-être dans les nations, mais ils n'étaient pas de ces nations. Donc Dieu les avait mis à part. Mais maintenant, comme il a dit, qui d'entre vous est de son peuple Il s'agit maintenant que chacun puisse arriver à pouvoir réellement aussi s'identifier dans cela. C'est important. Et c'est vrai, il pouvait être hein, le peuple d'Israël de nom. C'est comme beaucoup dire, ah, nous avons ceci. c'est bien de croire. Mais il faut que vous ayez la marque avec vous. C'est pour ça qu'on parle effectivement du saut de Dieu en fait. Et Satan a sa marque effectivement, mais Dieu a son saut. Donc la différence doit être marquée effectivement par rapport au peuple de Dieu. Les enfants d'Israël, ils avaient le signe dans le corps effectivement. Et aujourd'hui, on parle des chrétiens et des croyants effectivement. Oui c'est sûr et certain, mais Dieu, comme nous l'avons entendu, il n'est pas venu parmi les nations pour ramasser tout ce qui est dans les nations. Non, pas possible là. Il est venu pour choisir du milieu des nations un peuple qui porte son nom. Mais maintenant la question, on va savoir, est-ce que toi, tu t'identifies de quel côté en fait Parce qu'il faut que tu puisses être, te sentir effectivement concerné. Parce que vous direz, mais frère, la question que tu poses est quand même un peu absurde. Il n'y a pas de problème, regardez très bien. Quand Cyrus a posé la question, c'était pour la maison, il dit, mais qui d'entre vous est de son peuple Mon frère et ma soeur, celui qui était juif se sentait concerné les Arabes ne vont pas se sentir concernés parce que, non, ils n'avaient rien à voir avec les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Ou les Syriens ne vont pas se concernés. Ils pas, non, non, ils avaient leurs idoles, effectivement. Mais le fils d'Abraham, descendant, effectivement, de la, de la, effectivement d'Isaac, vous connaissez cela, Jacob, vous connaissez cela, effectivement. Donc les fils d'Abraham, ils étaient concernés, mais, mais, mais la maison, mais c'est pour nous qui d'entre vous maintenant, écoutez bien, il dit bien, qui s'élève maintenant, qui d'entre vous, qui, qui d'entre vous est de son peuple, que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem, en Judas, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Okay. Donc à ce moment-là, on pouvait voir maintenant, ceux qui étaient effectivement de son peuple, ils s'élevaient, ils se mettaient vraiment, à, à vraiment parce qu'ils leur de quoi de pouvoir bâtir la maison, puisque ça les concernait effectivement ainsi. Donc nous comprenons qu'effectivement que le mouvement qui peut se faire, effectivement, il y a une différence, en fait, parmi le peuple de Dieu. « Oui, mon frère et ma soeur. » Comme je disais tout à l'heure, effectivement, les gens chantent, les gens crient, effectivement, ici, à gauche, à droite, mais c'est une bonne chose. Mais dans tout ce qui se passe là, c'est que Dieu aussi cherche d'une certaine manière. Mais il fait toujours le calme, hein. Il cherche quand même à réveiller en fait, celui dont les saints de Dieu parlent, le dernier. Le dernier qui doit arriver à pouvoir entrer. Je voulais, je crois que j'ai parlé, il y a quand même un bon bout de ça quand on parlait effectivement de, de la totalité des païens. De la totalité des païens, c'est-à-dire que jusqu'à ce que le dernier, le dernier puisse entrer, une fois que le dernier est entré, comme le premier de la arche, effectivement, on ferme la porte. Et une fois que la porte est fermée, n'oubliez pas ceci, il y aura toujours des croyants qui vont crier. Ils vont chanter, ils vont toujours prier, effectivement, mais Dieu a déjà eu son compte, son nombre à lui. Ils peuvent chanter, ils peuvent prier, il n'était pas venu pour ça. C'est important que vous compreniez cela. Vous ne pas prier, il n'est pas venu pour ça. Il était venu pour ce peuple-là. Une fois qu'il a terminé avec ce peuple, effectivement, et le peuple s'en va, les autres vont continuer à prier Dieu, à chanter, à pouvoir louer Dieu, effectivement. Mais Dieu n'est plus là. Dieu est là parce qu'il doit faire en sorte que le dernier puisse entrer. Donc, ce qui veut dire quoi Souvenez-vous, j'ai dit l'autre fois, effectivement, mais vous n'avez pas remarqué que la Bible parle que le dernier, jusqu'à ce que le total soit entré. Donc ça veut dire que jusqu'à ce que le dernier soit entré. Mais les derniers soient entrés, ça veut dire quoi qu'il soit entré Et entré où Et entré où C'est ça, la réponse de 1 Corinthiens chapitre 12. Nous, comment entrons-nous dans le corps de Christ Nous avons été baptisés par l'esprit et abrivé par l'esprit pour former ce que nous entrons par le baptême du Saint-Esprit dans le corps de Christ. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, ça se pourrait que, et ces, ces derniers-là, et des gens peut-être cru d'une certaine manière ou d'une autre, moi, je ne peux pas le savoir, je ne sais pas où est-ce qu'il est, qu est qu'il est, effectivement. Ça se pourrait que parce qu'on dit, oui, parce qu'on pense qu'il qu n'est pas encore un croyant, il n'a pas encore cru, effectivement. Non, ça se peut qu'il est quand même. Parce que c'est quand même le dernier, c'est quand même un élu. Est-ce que vous suivez Mais c'est qui Il est peut-être dans une. C'est pour ça que les gens disent, oui, mais pourquoi, frère, vous allez prêcher ces dénominationsnels, c'est si cela, c'est vers les gens qui ont reçu le message de la prêcher. Je dis, mais frère, vous ici, je, je, je connais ce cas-là. On m'en a parlé quand je suis parti. Dans, bon, Je vais parler des témoignages, effectivement. Donc. Moi, j'ai dit, frère, mais si moi, je n'étais pas venu dans votre pays, toi, tu serais encore l'église nationale. Maintenant, tu as cru maintenant, à la parole de Dieu, tu t'accroches maintenant. Tu ne veux pas que moi, j'aille prêcher la parole là-bas. Tu étais du nombre de ceux-là. Si je n'avais pas prêché chez toi ici, oh non, parce que vous êtes envoyé pour nous. Je dis, non, j'étais envoyé. Quand je suis venu ici, vous étiez dans l'église nationale. C'est là où je suis venu prêcher la parole de l'évangile. Et ceux-là aussi, maintenant, qui m'invitent. Pourquoi ne voulez pas que j'aille Ça veut dire que jusqu'aujourd'hui encore, Peut-être qu'il se peut qu'il soit encore dans une église dénominationnelle. Mais il croit. Il chante effectivement. Mais qu'est-ce que Dieu attend de lui Mais c'est ce que Dieu nous montre vers saint dit Mais qu'il doit sortir. Mais pour qu'il sorte effectivement, mais il faut qu'il entende la parole de Dieu. Mais quand il, a, quand il est sorti effectivement, ce n'est pas directement qu'on parle. Non Il faut qu'il expérimente la justification, la sanctification et puis quoi Le baptême du Saint-Esprit. Pour qu'il soit, qui rentre effectivement dans sa place. Où c'est Dans le corps de Christ. C'est à ce moment-là que Et... Pendant ce temps, le Seigneur a sa façon de, peur, de faire, faire les choses, effectivement. qui nous dit qu'effectivement, que ce n'est pas aussi pour secouer aussi. celui là qui est, ces dernier-là, qui est en train de pouvoir traîner un tout petit peu, qui est encore un peu dans les mouvements des dénominations. C'est pour ça que nous savons, Dieu a sa façon de faire les choses. C'est pour ça que nous disons, même dans ces mouvements, et c'est tout le monde même qui font des bruits, effectivement. Oui, tous, les, vous savez, après, après, effectivement, eh bien évidemment, ils vont tous rentrer dans leur rang. Mais il y a peut-être un ou deux qui vont continuer ils vont continuer parce que c'est comme un déclenchement de quelque chose, effectivement. Oui, mon frère, pour, pour une seule personne, Dieu peut secourir tout un pays. Ah, bien sûr que oui, vous ne connaissez pas Dieu, mais c'est comme ça qu'il est. Il va secouer toute une nation, effectivement, pour simplement une âme qui se réveille, effectivement, pour qu'il s'accroche. Donc, nous, nous devons être de, de cela, comme l'Écriture nous fait savoir, effectivement, que nous devons être conscients de ce que nous sommes. On l'entend. Mais si nous sommes l'un d'entre eux, on doit se poser la question de pouvoir savoir, et maintenant, Qu'est-ce qui se passe et que ce que nous sommes et que nous, nous sommes censés pouvoir faire. Tout à l'heure, quand j'étais avec notre sœur Maria et mon frère Rosario dans mon bureau et nous parlions et puis bon, on était tellement heureux et on, on était vraiment dans la joie. Et alors. Euh, <rire> Alors, ma sœur Maria parlait, puis je vois le frère Rosario qui le regarde et il dit, mais vous savez, le frère va quand même aller, il va y avoir quand même la réunion ce soir. Et il parle. Alors, j'ai regardé le frère Rosario, je lui dis, non, non, laisse là, parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas eu l'occasion, il avait ses désirs, il ne voit pas, il dit, non, j'ai encore le temps, il n'y a pas de problème. Alors, pourquoi Parce que, alors il me dit, oh, frère, mon frère, mon frère, mon frère, vraiment, vraiment, il dit, c'est extraordinaire, je n'avais jamais eu autant de coups de fil que maintenant, que des frères m'appellent, oh, notre soeur, nous vous aimons. J'ai dit, moi aussi, je commence à chercher à vous appeler les soeurs. Il dit, on sent que l'amour a commencé à augmenter dans notre cœur. J'ai dit, gloire à Dieu. Amen. Pour quelle raison Mais c'est ce que nous avons vu dans les écritures que oui, il faut que l'amour fraternel revienne, comme au jour de la Pentecôte, mais c'est sûr et certain. Donc, par les événements comme ceci, le Seigneur est en train de pouvoir nous montrer, parce que quand nous sommes de Dieu, nous devons réellement maintenant poser la question Seigneur, ça produit quoi en nous ça nous ramène vraiment à quoi Parce que ça nous ramène à voir la peur de la mort. Non, messieurs Nous réalisons maintenant, Seigneur, combien la communion fraternelle est tellement si importante. Combien l'amour de mon frère et de ma sœur est tellement si important. On pleure même pour voir sa sœur, on pleure pour voir son frère. Ah oui il y a, je revenais effectivement, j'ai eu le frère, le frère Gaëtan. Vous connaissez mon chauffeur à titre qui me conduit en voiture effectivement. Et quand je parlais avec lui, il me dit, oh, attends, attends, attends, pasteur. J'ai dit, mais dis il y a un master aussi qui, qui veut te parler. Et c donc c'était son épouse la soirée bougite. Il dit, oh, il y un, pasteur, pasteur, pasteur. Il me dit, je voulais juste simplement entendre ta voix. Elle me dit, elle me dit, mais j'ai dit, mais, dit, mais, dit, mais elle me dit, vous pouvez pas vous rendre compte, pasteur. Il dit dit qu'aujourd'hui, je priais Dieu, j'ai dit, Seigneur, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu la voix du pasteur, ça me manque tellement, je voudrais vraiment, Dieu du ciel, que j'entende ne fût-ce que sa propre voix au téléphone, ça me suffirait. Elle me dit, mais vous ne pouvez pas vous rendre compte, effectivement, qui appelle après C'est vous qui appelez. J'ai dit, dit, oui, j'ai dit, j'ai dit, mon mari, de le moi Je vais simplement entendre sa voix au téléphone parce que ça me manque beaucoup. J'ai dit que Dieu soit béni. Vous savez, nous arrivons à un moment où nous avons tous besoin, les uns des autres, effectivement. On doit comprendre qu'effectivement, que les autres ne vont pas comprendre. Mais vous, vous devez comprendre que Dieu est en train de pouvoir nous ramener dans quelque chose, effectivement. Nous ne plaçons pas dans la psychose et la peur, ça ne sert à rien parce qu'on connaît les choses comme ça, mais simplement que, il y a cette restitution qui doit se faire dans les corps de Christ. Nous l'avons dit, la parole de Dieu, effectivement, restaurée, il faut que les chrétiens, le fils de Dieu, les croyants, ne dormaient pas, mais qu'ils soient restaurés aussi. Il faut cela. Ce n'est pas des théories de la bouche, effectivement, c'est la, la, la vérité, effectivement, qui doit être ramenée dans le croyant pour que maintenant, qu'il puisse s'accrocher, Enfin que les très hauts puissent arriver à pouvoir réellement aussi agir. Maintenant, nous nous rendons compte, effectivement, comme je parlais avec mon frère et ma soeur là-bas dans mon bureau, j'ai dit maintenant les gens, et surtout nous nous nous rendons compte d'une chose que nous sommes étrangers ce monde n'est pas notre monde cet amour maintenant commence à pouvoir faire en sorte que nous nous sentons dans les désirs de pouvoir nous rassembler comme l'Écriture l'a dit, là où se trouve le corps, là s'assembleront les aigles il y a un travail que le Seigneur est en train de pouvoir faire. Oui, les gens du monde ont peur, ils prient, effectivement, parce qu'ils ont peur de mourir, effectivement. Mais non, nous n'avons nous, nous pas peur, nous n'avons pas la psychose parmi nous, comme je disais la fois passée, ce qui tuera beaucoup de gens sur cette terre, effectivement, ce n'est pas le virus, c'est la psychose, c'est la peur. Et cette peur, effectivement, avec tout ce qu'on entend à la télévision, à la radio, effectivement, crée qu ce qu'on appelle le stress, crée effectivement la psychose, effectivement. Et quand quelqu'un a un petit rhume, a un, petit, euh, un petit froid dans le corps, maintenant, les tremblements viennent. Alors tu invites le coronavirus. Hein, parce que tu dis, ah, je suis atteint. Parce qu'ici, aujourd'hui, maintenant, tu <coughs> On appelle l'ambulance. On t'amène où ça l'hôpital. Même pas directement. Mais c'est vrai. Même pas, on t'amène de... directement. Là, le confiné, c'est-à-dire que directement, blouson, tout ça, là, c'est il faut tester. Corona. Donc tout le monde qui va à l'hôpital, virus. Maintenant, on a même peur de la paix d'ambulance. Ah oui, parce que si on vient te chercher, directement, tu es scamfadré. Tu es même de pouvoir, tu es en bonne santé, mais être là-dedans dans le scanfandre avec les gens, tu vas aussi ramasser ce qu'il ne fallait pas ramasser. Et puis, la peur. C'est comme ça, en fait, les gens qui sont dans la, dans la tête, « Ah, oh, j'ai sens les courbatures. » Mais quand même, frère et soeur, bah, enfin bref, bon, bah, je ne suis pas médecin, mais tout de même, quand même, la grippe aussi fait des courbatures. Une grippe normale sans que ça soit nommée comme il l'ont nommé le corona. C'est comme j'ai entendu, moi je ne l'ai pas lu ça, on m'a dit, il y en a un frère en Côte d'Ivoire qui a dit, « On l'a couronné parce que le virus a été couronné, appelé Corona. » Puisqu'il est devenu roi, il règne maintenant sur tout le monde, sur tous les territoires. J'ai dit, il n'a pas tort, parce que Corona, dire. Enfin bon, couronne, donc on a couronné les virus, <rire> mais tout le monde s'incline devant. C'est ça le problème. Donc nous, nous n'avons pas pouvoir avoir peur de quoi que ce soit. Nous avons confiance dans le Seigneur et c'est vrai, la maladie quand elle vient, nous avons la grâce de pouvoir prier le Seigneur pour qu'il puisse réellement nous aider. Mais surtout, nous devons être conscients vraiment aujourd'hui de ce que le Seigneur, notre Dieu, veut que nous puissions apprendre. Parce que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment l'éternel. Qu'est-ce qui se passe à moi? Parce que dans le Fils et les filles de Dieu, Dieu réveille toujours pour le ramener à ce que ce qui a été annoncé comme promesse pour eux puissent davantage s'accomplir, effectivement. Oui, comme vous vous souvenez, effectivement, lorsque les dix a été annoncé effectivement, pour le recensement de, de la terre entière, oh là là, la terre entière, effectivement. Dieu a permis cela, effectivement, pourquoi Parce qu'il fait que l'équité s'accomplisse pour Marie et pour que l'enfant puisse naître, effectivement, aussi. Pas en Galilée, mais à Bethléem. Donc, nous devons toujours voir, effectivement, ce que Dieu permet, c'est qu'il cherche effectivement aussi, pourquoi les 70 ans effectivement qu'il devait être ouvert en Babylone, parce que Dieu avait donné une loi en Israël, que la terre devait aussi être vivante, on devait travailler, mais on devait laisser la terre se reposer, mais ils n'ont pas respecté cela donc la terre n'avait pas, il le en voie se reposer, donc Dieu a dit, que je vous retire là pour que la terre effectivement puisse avoir son temps aussi, oui Dieu Dieu, Dieu n'est pas comme nous il, il ne fait, il n'y a rien il fait jamais rien pour rien il y a toujours un but, mais c'est nous qui devons apprendre et savoir qu'effectivement, que nous ne devons pas vivre comme les gens du monde, nous devons toujours être comme les fils de Dieu, le peuple que Dieu conduit jusqu'à aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse, lève-nous, nous allons donc prier. Éternel notre Seigneur, nous voulons vraiment te dire merci pour ton amour et ta bonté, pour la grâce que toi tu nous as accordée Seigneur. Tu es toujours le Dieu qui nous éclaire qui nous tient toujours en alerte, mon bénémoine, Père Tubissant, au oh Dieu, afin que nous ne puissions pas marcher comme les gens du monde, afin que nous ne puissions pas être amenés dans les sentiments, des sensations comme le monde est devenu sensationnel aujourd'hui avec beaucoup de choses à cause de la peur, mon mon Père Tubissant. Mais nous, nous regardons ce que toi tu cherches, mon mon Père Saint, au oh Dieu. Tu veux que nous, ton peuple, nous puissions davantage maintenant considérer encore tes bienfaits à notre endroit. Au oh Dieu, revenir, Père à cette parole bénie, mon bénémoine, Père au oh Dieu. Oh Dieu, comme les enfants disaient, quand ils sont rentrés, ils ont commencé à fouiller pour retrouver, Père ça, oh Dieu, les anciens l'ancien fond. Sur lequel ils doivent bâtir. Et cela que nous t'implorons la grâce en nous. -à -dire Que nous puissions, oh Dieu, revenir à ces sentiments. Bénis, mon béni, mes père, tu sais, oh Dieu. Et pouvoir également aussi maintenant rebâtir et marcher avec toi, oh Dieu, sur ces territoires. Bénis, mon bébé, tu sais, tu vois, vous père, tu vas y avoir. Nous montrer depuis des oh temps anciens temps, mes tu Dieu. En ayant le sentiment qui est dans la parole de Dieu, Père. Aide mon frère, aide ma soeur, parce que cette terre n'est pas notre endroit. Nous sommes de pèlerins. On a beau chercher à amasser de l'argent. On a beau chercher à boire, amasser des plaisirs. Mais un jour, nous partirons. Nous sommes de pèlerins. Aujourd'hui, nous réalisons, personne que nous sommes appelés à pouvoir nous préparer, à être vraiment dans l'endroit que l'octobre, que nous puissions être bénéficiaires autour de ta parole à toi, béné-père, ben, Dieu, avec autant d'amour pour notre frère et notre soeur. Tu nous enseignes, mon roi. Sois béni, sois glorifié. Même la nature, Père Tubisson, obéir à tes lois, à toi, mon béni, mon Père. Mon âme te loue encore ce soir. Sois béni et glorifié, Père oh Dieu. Car nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous, Père Saint-Dieu, pour ta parole. que tu sois béni, que tu as aussi exalté, Père. Car nous t'avons ainsi prié. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Quel bonheur de marcher avec lui.